Il fait pas partie de l'Union. Il fait pas partie de l'Union européenne, exactement. En 1995 ou en 2005. L'officialisme. Tu sais pas Tu le sais ou tu te doutes Je te doute. Ah. On va voir la leur réponse. Aujourd'hui, c'est notre première séance dans le cadre de projet en lien avec l'Europe, les Alpes, l'environnement. Euh, et aujourd'hui, c'est un peu cette session d'introduction pour découvrir voilà cette Europe de quoi on parle. Uh, oh, la belle on est est vous dessiner Dessiné. tout ce que vous voulez qui répond à la question à votre quel défi écologique, quel défi vous voyez en matière d'écologie. sur le continent européen. Ça ah, ouais, peut bien alors, est-ce que dis-nous ce que tu penses Vous allez prendre un rôle. On va faire un jeu de rôle. Vous allez devenir des députés européens, des ministres européens. Vous allez prendre ce rôle-là et vous allez pouvoir discuter ensemble de questions en lien avec l'environnement. Bah, on pense que pour l'article 2, euh, bah, la vente c'est par euh, les états membres et pas par, les, par euh, la, la commission européenne car euh, nous, euh, nous on pense que c'est mieux de penser euh, par soi et pas par les autres. <rire> bah, on va essayer d'interdire l'article 4. Pourquoi donc Parce que... Hum, nous, c'est pour l'Europe et ça, c'est pour que quelques états. Dans ce groupe, vous avez été approché par un certain nombre de lobbyistes qui représentaient leurs intérêts. J'ai pu apercevoir des lobbyistes qui représentaient des agriculteurs ou des euh, apiculteurs qui défendent les abeilles, voire même aussi des gens qui produisent des produits pharmaceutiques, euh, des pesticides. Des infos, les citoyens seront pas contents mais on pourrait plutôt euh, bah, quand euh, une fois qu'on aura fini ses études euh, bah, on aura plus de fruits et légumes on et pourra gagner plus d'argent bah nous on est contre de quel euh, est pas un gros politique pas le... si vous plaît Renew Europe oui on est contre l'extrême droite oui d'accord que... <rire> ok mais par rapport à leur proposition, est-ce que vous êtes pour ou contre et bah en fait euh, on dirait que les plus pour euh, mettre l'utilisation des néonicotinoïdes euh, de partout. Parce que si euh, on ne met que dans les serres, ça signifie qu'on en utilise moins et qu'on gagne moins d'argent. Qui vote pour Peut-être tout ça Ok, très bien. Non, 9 9 pour. Qui s'abstient 2. Très bien. Qui vote contre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Contre 14.